Je m'appelle Mélanie Leroux, je suis parfumeur-créateur, parfumeur indépendant. J'ai créé la société Mademoiselle Parfumette il y a trois ans et demi. Je suis plutôt à la recherche de contacts qui vont développer des produits. J'ai rencontré des gens très intéressants. Ce que je suis venue chercher, c'est effectivement des rencontres, des contacts, des échanges. J'ai créé l'atelier Le Parfum en herbe il y a six ans maintenant pour apprendre pour initier les gens à l'univers des parfums. Il y a une partie où je découverte olfactive et ensuite les gens vont créer et faire leur composition. C'est une très belle opportunité pour moi. Je m'occupe moi de tout ce qui ne se sent pas dans le parfum, c'est-à-dire qui l'habille, qui le présente, qui le protège en même temps. Et c'est pour ça que je me rapproche beaucoup des gens qui sont compositeurs de parfums, qui écrivent sur le parfum, qui font des événements autour du parfum. Ensemble, on est, on est plus fort et qu'on est beaucoup plus créatifs et qu'on peut s'apporter beaucoup mutuellement. Je dirige la société INZIER. J'utilise le parfum comme support d'événement, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. J'ai eu la chance de présenter différentes activités comme les visites-conférences que j'anime avec Carole Couturier, qui est historienne d'art, au musée d'Orsay. Je travaille aussi avec un chef cuisinier. Ça permet en effet d'associer le parfum à la cuisine. J'anime aussi des ateliers olfactifs dans Paris. Vous pouvez nous retrouver sur indier.fr. Je suis parfumeur culinaire. Je façonne des parfums non plus à porter sur peau, mais à utiliser dans son assiette, tout simplement en condiment. Donc j'ai créé une ligne de condiments parfums, de poudre parfums et de thé parfum. Il est important pour moi d'avoir une visibilité et une notoriété aujourd'hui plus large, moins professionnelle, moins confidentielle, plus grand public. J'ai été invitée par les experts pour présenter en fait un blog parce que je suis absolument passionnée par les cinq sens. Une espèce de réunion de quelque chose de merveilleux, de tout ce qu'on a pu aimer faire. Oui, absolument, c'est ça. C'est rendre vivant tous ces univers et donner envie aux gens. Je travaille avec le monde émotionnel des huiles essentielles. C'est des produits qui sont 100% naturels, évidemment, et qui vont pouvoir répondre vraiment un désordre émotionnel. Là, il y a vraiment l'idée presque du speed dating. Une expérience positive et à renouveler sans limite. Et C'est ça qui est intéressant parce qu'on sort de ces, de ces événements et de cette soirée complètement euh, avec des idées euh, novatrices. Euh, on a le sourire jusque-là parce qu'on a rencontré des personnes euh, de notre réseau euh, avec qui on a pu travailler ou euh, avec qui on a pu échanger. Euh.